Vous hésitez entre la dernière Samsung Galaxy Watch 5 ou sa grande sœur, la Samsung Galaxy Watch 4. Dans cette vidéo, je vous compare les deux et bien entendu, je vous donne mon avis sur laquelle est un meilleur investissement. C'est parti <truits> Comparons maintenant la Galaxy Watch 5 à sa grande sœur, la Galaxy Watch 4. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent des montres connectées pour prendre soin de leur corps et pour surveiller la santé. Et quoi de mieux que de prendre soin de son corps avec une brosse à dents high-tech Oui, je vais vous présenter la brosse à dents high-tech Y-Brush, qui sponsorise cette vidéo. Y-Brush est une brosse à dents qu'on appelle en Y, qui va vous permettre de laver vos dents en 10 secondes. Il y a plusieurs marques de brosse à dents qui proposent ce type de brosse à dents, mais là, celle-ci a une particularité c'est ses finitions, car oui, c'est un produit made in France. Cette brosse à dents est composée de filaments en nylon montés en France qui vont vous permettre de nettoyer plus efficacement votre brosse à dents. C'est le moyen le plus simple et le plus rapide pour se brosser les dents. Le plus simple, car oui, il vous suffit simplement de passer la brosse à dents sous l'eau, d'y déposer le dentifrice. Vous pouvez même utiliser le petit adaptateur fourni pour déposer plus facilement le dentifrice. Une fois tout mis en place, vous allumez votre brosse à dents et vous allez avoir le choix entre trois modes Un mode doux qui va durer 15 secondes Un mode normal qui va durer 10 secondes Et un mode intensif qui va durer 5 secondes Vous avez choisi votre mode Vous installez la brosse à dents, la Y brush dans votre bouche Et là, c'est l'heure du twist Pendant que la brosse à dents vibre vous allez twister la brosse à dents tout en la mâchouillant. Une fois que c'est fini, vous retournez la brosse à dents et vous faites la partie du bas. À la fin du brossage de dents, vous avez une sensation de propreté directement. Car oui, je vous le disais, ces finitions lavent réellement les dents. Cette Y-Brush a été élaborée en collaboration avec des dentistes. Voilà pour ce qui est de cette Y-Brush. Si vous voulez en savoir plus, retrouvez un petit lien en description qui va tout vous indiquer. Vous allez même y retrouver un code promo. Maintenant, passons au comparatif Commençons par regarder un petit peu le design de cette Galaxy Watch 5 par rapport à la Galaxy Watch 4. Vous allez voir, on est sur un design pratiquement identique. On va pas se mentir, les deux mondes se ressemblent, surtout... Elles ont le même format oui la galaxy watch 4 et la galaxy watch 5 sont disponibles en deux formats un petit de 40 mm et un format de 44 mm vous allez avoir quand même plus de possibilités de design de personnalisation sur la galaxy watch 5 actuellement sur le site la galaxy watch 5 est disponible en trois couleurs graphite argent et or rose or rose est disponible seulement pour la petite taille le 40 mm mais au delà de ça au delà de ces cadrans que vous allez pouvoir aussi sensiblement retrouver sur la galaxy watch 4 vous allez allez avoir la possibilité de choisir des bracelets en veux-tu, en voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de différents bracelets, différents styles, différentes couleurs, différentes matières. Mais bien entendu, on va pas se mentir que ces bracelets si bah, ils sont disponibles pour la Galaxy Watch 5 vous aurez certainement la possibilité de les acheter ou d'en acheter des semblables pour la Galaxy Watch 4 parce que la technologie de bracelet est la même c'est du quick release donc pas de souci là dessus ensuite on va retrouver vraiment un design global semblable, hein, identique c'est à dire qu'on va avoir deux boutons sur les côtés à l'arrière le cardio mètre avec vous allez voir presque les mêmes technologies ECG, cardio-fréquence-mètre euh, capteur de SPO2, on va aussi bien entendu la tension etc mais on aura une petite nouveauté on va parler juste après sur la galaxy watch 5 qui est le capteur infrarouge de température qui n'est pas encore activé donc une nouveauté pour l'instant très passable on aura sur la galaxy watch 5 un boîtier en aluminium comme sur la galaxy watch 4 la seule différence et qui est pas pas des moindres mais quoi que c'est que sur la galaxy watch 5 on va avoir un verre en saphir contre un verre Corning Gorilla Glass sur la Galaxy Watch 4. C'est peut-être une des caractéristiques techniques du design qui peut vous faire choisir la 5 par rapport à la 4 si vous regardez que le design et encore parce que je sais pas si vous aviez regardé mon crash test de la galaxy watch 4 le verre bah, c'était quand même difficile hein, difficile de le rayer vous pouvez faire quelques petites micro rayures mais il était quand même pas mal résistant alors que c'était euh, voilà c'était un verre corning Gorilla glass hein, je, je vous remettrai le lien du crash test en haut ou en description vous pouvez aller voir ça là on est sur du saphir donc ça va être pratiquement impossible de le casser ou de le rayer mais la sensibilité va rester sur le boîtier en aluminium que j'avais rayé très facilement sur la Galaxy Watch 4 donc ça va être possible ça veut dire que si vous allez avoir un gros impact sur votre montre, le vert aura peut-être rien mais vous allez pouvoir faire des impacts faciles sur l'aluminium, donc euh, voilà là dessus on, on est semblable entre les deux que dire de plus, bah, au niveau du design pas vraiment, on a gardé la même montre, on a mis un verre en saphir, on a mis un capteur d'infrarouge de température qui n'est pas encore activé. Et maintenant, ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus dedans ou en fonctionnalité Et ça, on va le voir juste après avoir parlé du prix. Car oui, les amis, le prix, bah, c'est le nerf de la guerre. Si vous hésitez entre la Watch 4 et la Watch 5, c'est que vous avez vu qu'il y avait quand même une différence de prix notable. C'est que sur la nouvelle Galaxy Watch 5, vous allez avoir la possibilité de l'acheter à partir de 299 euros sur le format 40 mm et 329 euros sur le format 44 mm. Alors que la Galaxy Watch 4, on a pu la trouver à des prix vraiment fous en fonction des promotions. Hein, je vous invite à aller voir sur le site D-Labs hein, l'historique des prix, mais en fonction des formats, elle a pu descendre à moins de 150 euros. C'est une montre qui est devenue une montre très abordable. Alors, vaut-il mieux mettre 100 euros de plus 100 euros, voire 150 euros de plus, voire 200 euros de plus. À voir, je pense qu'on va avoir des bonnes surprises au niveau du prix de la Galaxy Watch 4 au Black Friday très prochainement. Alors, vaut-il mieux garder son argent et aller sur la 4 ou aller sur la 5 On va le voir avec les autres différences notables. C'est parti c'est une vidéo assez rapide parce que c'est une mise à jour qui est très sensible Je vous l'ai dit, écran en saphir en plus Alors à l'intérieur il y a quoi de plus On va avoir une meilleure batterie sur la Galaxy Watch 5 C'est un des éléments qui peut vous faire aussi basculer sur la Watch 5 C'est qu'on va avoir une batterie à peu près 15% plus grande que sur la Galaxy Watch 4 C'est à dire que vous allez avoir une dizaine d'heures en plus sur la Galaxy Watch Watch 5. C'est à dire que par exemple au lieu d'avoir un jour, un jour et demi vous allez pouvoir aller jusqu'à deux jours en fonction de votre utilisation sur la Galaxy Watch 5. Alors est-ce que ça vaut le coup On va y revenir juste après. Mettons du coup au clair le petit point sur le capteur, le nouveau capteur infrarouge de température. C'est un capteur qui est bien présent hein, sur les modèles watch 5 et watch 5 pro même si il n'est pas encore communiqué sur le site samsung car il n'est pas encore actif donc pour l'instant aucun changement au niveau du système d'exploitation on reste sur du Wear OS sur les deux montres du Wear OS avec la, la dernière mise à jour de, de Wear OS avec l'interface One UI et on va être pratiquement sûr si ce n'est pas déjà fait que cette mise à jour sera disponible sur la galaxy watch 4 donc vraiment Très peu de nouveautés sur cette Watch 5 par rapport à la Watch 4. Alors, laquelle choisir Vous l'aurez compris que mon avis penche plus sur un gain d'argent pour une Galaxy Watch 4. Si vous arrivez à choper une Galaxy Watch 4 en dessous des 150 euros, comme on a pu le voir les mois précédents, etc., ça vaut pour moi plus le coup que d'aller sur un modèle Watch 5 à 299 euros ou 329 euros. Si vraiment vous voulez la Watch 5, vaut mieux Allez voir mon comparatif entre la Watch 5 et la Watch 5 Pro. Parce que pour moi, ce serait soit je prends une Watch 4, soit je switch directement à la Watch 5 Pro. Même si c'est 200, 250 euros de plus que la Watch 4, au moins, il y aura une grosse différence au niveau de la technologie utilisée. Par exemple, avec le, le, le tracé euh, GPX sur certains sports, comme avec euh, le boîtier en titane et comme par exemple avec l'écran en saphir Alors que là, j'ai W5 est un petit peu un entre-deux et je trouve ça ça, dommage pour l'instant, j'imagine que son prix baissera aussi au, au, l'année prochaine ou au Black Friday peut-être comme on a vu avec la GW4 mais voilà, je trouve que les 150 euros, les 150 euros ne valent pas le coup pour l'instant on verra dans quelques mois, on verra dans mon top de top monde connecté à Noël aux périodes de Noël, si je garde cette GW5 ou si je garde la GW4 ça, on le saura, bref, vous savez mon avis, à vous de me dire, qu'est-ce que vous en pensez, en attendant la prochaine vidéo vivez à fond vivez high tech merci et à bientôt sur ma chaîne